Bonjour à tous, nous sommes le 11 septembre 2020, exactement 20 ans après les attentats du 11 septembre. C'était un événement assez triste dans l'histoire des États-Unis. Donc, suite à cet attentat, on a eu deux guerres. C'est George Bush qui était au pouvoir. On sait très bien que la première guerre était comme un pas mal appuyé par euh, tous les pays, mais la deuxième guerre, euh, ben, la, la première c'était l'Afghanistan et la deuxième, ça s'est fait très très rapidement, c'est euh, l'Irak et euh, l'Irak a été désapprouvé. Peut-être l'Angleterre et quelques pays ont, ont appuyé cette euh, guerre-là, mais c'est simplement pour euh, un éphémérique, là, ce qui est arrivé le 11 septembre il y a 20 ans, mais aujourd'hui le 11 septembre, on est... Euh, euh, c est dans, on est dans un autre contexte complètement. Puis ce matin, la, la vidéo que je veux vous faire, c'est vous parler d'or et d'argent. Euh, presque exclu, exclusivement de ça. Là. Euh, parce que il ben, y a une grosse nouvelle qui vient de sortir. Peut-être pour euh, euh, certains, c'est pas important. Mais moi, vu que je m'intéresse vraiment aux métaux précieux, l'or et l'argent, et euh, les orifères, les argentifères, c'est une nouvelle assez importante. On va venir là-dessus. Je vais vous la un peu décrire euh, ce que ça implique comme euh, impact dans le monde euh, des mines, euh, euh, c'est quelque chose d'important en tout cas, on, on va aller voir ce que c'est. Euh, ben c'est Tout de suite je vous parle c'est sa euh, touche First Majestic et par le fait même euh, First Mining Gold euh, et même euh, Golden Predator comme je vous avais parlé, euh, ça, ça a tout un impact, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, on va commencer par... Ben dans le fond, on va commencer tout de suite. Parce que là, il y a une chose que j'ai décidé, je dois vous le dire. Euh, je vais raccourcir la longueur de mes vidéos. Je pense que c'est pas mal long, puis... Euh je pense que les personnes peuvent cette année. J'essaie d'amener beaucoup, beaucoup d'éléments, mais je vais essayer de diviser ça en, en plus petits bouts et peut-être d'en faire plus souvent. En tout cas, c'est euh, ma nouvelle euh, manière de, de, de faire. Peut-être que ça va. Euh, euh, peut-être aussi c'est moins chargé, parce que dans, de mon côté, c'est beaucoup de, de travail, faire des recherches, tout ça, puis vous présenter ça, puis ensuite euh, faire un, une synthèse de tout ça. Donc euh, peut-être me concentrer sur des plus petits bouts ce serait plus normal, donc aujourd'hui c'est sur l'or et l'argent, donc euh, on va commencer, euh, dans le fond, euh, là je vous montre mon site Global Market parce que j'ai tout mis les dernières articles euh, que je vais vous parler euh, sur mon site, euh, c'est ça au niveau de l'or et de l'argent, on ne parlera pas de, de, de l'automne. On sait très, très bien que l'automne, euh, c'est un temps particulier. Euh, là, en ce moment, on se trouve à avoir du va et vient beaucoup de volatilité euh, sur les bourses. Euh, surtout, euh, on ne sait pas ce qui va arriver. Et c'est septembre habituellement qui est le mois le plus euh, nébuleux euh, où on peut vraiment connaître des soubresauts importants. Euh, c'est pas octobre, c'est vraiment septembre. J'ai lu ça euh, ce matin. Euh, cependant, ben, je pense que dans l'article, on va le lire, en tout cas, peu importe. Là. Euh, cependant, c'est sûr qu'on est dans des, dans des temps assez tumultueux et probablement euh, des les incitatifs à la consommation euh, aux États-Unis, au Canada, euh, euh, en France, ben, en Europe, mais on... on se sont arrêtés. La, on parle du de la deuxième vague au niveau du coronavirus. Donc, euh, la peur est encore euh, très, très présente. Euh, je pense qu'on va réavoir de l'injection monétaire dans le système. On n'a pas le choix. Et c'est la seule solution qu'on a. Que les gouvernements ont, on ne sait même pas. Euh, euh, euh, euh, avoir des projets euh, physiques importants comme le New Deal où on avait bâti le barrage ouvert, c'est vraiment euh, s'en aller dans des. Euh, euh, mettre de l'argent dans le système directement en achetant des bons du trésor, en donnant directement aux citoyens. Puis c'est pas une mauvaise chose dans le contexte où ce qu'on est là, parce que euh, l'avenir, ben l'avenir en tout cas assez proche, est pas rose. Desjardins euh, ici au Canada a, nous en a fait part. Euh, et là, plusieurs économistes commencent à se poser des questions. On, en disant la relance, la relance, mais non, dans le fond, euh, au niveau de, euh, j'ai lu ça, je ne le partagerai pas, mais des employeurs qui euh, voient un peu l'avenir là c'est pessimiste pour euh, réemployer. Euh, donc, on va suivre ça, mais là, ce que je veux regarder ce matin, comme je vous dis, on va faire ça rapide, euh, c'est l'or et l'argent. Euh, la grande nouvelle, la grosse nouvelle, c'est une nouvelle euh, très importante, en tout cas, dans le domaine de, de l'or et de l'argent, et euh, aussi dans, dans ce que ça peut impacter au niveau euh, de First Majestic Silver, c'est que Eric Sprott euh, prend 2,3% du capital de First Majestic Silver. Euh, c'est évalué à 78 millions de dollars canadiens. Euh, le marché de l'argent continue à se réchauffer et un investisseur milliardaire, Eric Sprott, continue d'augmenter son exposition aux métal précieux via le secteur minier et c'est euh, une autre nouvelle, si vous connaissez pas Eric Sprott, vous avez rien à faire une recherche c'est un milliardaire canadien euh, qui. Euh euh, est très très actif dans le domaine minier dans le sens qu'il c'est un investisseur et euh, lui-même Eric Sprott, euh, Golden Predator que je vous avais parlé, le petit titre, euh, ont investi en 2017-2018 mais lui c'est d'un investissement euh, à long terme. Lorsqu'il croit à des projets, euh, Eric Sprott euh, est investi dans ces projets-là et donc euh, d'avoir euh, investi dans First Ma euh, Majestic euh, Silver, euh, c'est une un grande appro approbation pour l'entreprise. Donc, First Majestic Silver, euh, euh, ben c'est sûr, c'est ce que je crois aussi. C'est sûr que First, Majest, euh, First Majestic Silver a, a souffert un peu du, du confinement. Là. Dans le fond, on a arrêté les productions, mais c'est un super producteur d'argent. Ah, excusez. Et surtout, c'est Kate Neumayer qui est en arrière de cette entreprise-là. Et Kate Neumayer est en arrière aussi de First Mining Gold. Donc, euh, <coughs> par... Euh, parce que, vous saviez, je vous en avais peut-être parlé, je, je reviens là-dessus, c'est que First Mining Gold, euh, qui possède 23 concessions, euh, la plus importante c'est Spring Pole, euh, on a aussi Gold, uh, Gold Long, c'est des, des 23 concessions, et puis c'est important comme... Euh, comme euh, et puis en plus, il se passe beaucoup, beaucoup de choses euh, au niveau de First Majestic. On n'a pas le temps. Euh, First Mining Gold, excusez. Et euh, euh, Kate Neumeyer se réimplique pas mal dans l'entreprise parce que c'est lui qui l'a fondé, First Mining Gold. Mais euh, là, il se réimplique pas mal. Et euh, First Majestic a mis des quelques millions, 25 millions peut-être dans First Mining Gold pour euh, se préparer à l'ouverture des mines et tout ça. Il y a beaucoup de... ça brasse. Il y a beaucoup d'argent qui commence à être investi dans les projets et puis là, ça va déboucher probablement euh, peut-être en 2021-2022 mais euh, oui, il y a beaucoup d'argent qui a été investi pour faire en sorte que les projets puissent aboutir. Euh, donc, euh, euh, euh, Kate Neumeyer euh, va prendre la production euh, d'argent euh, qui va sortir de First Mining Gold, parce que dans le fond, quand on a des mines d'or, on a une partie d'autres métaux, dont l'argent souvent, dans les mines d'or, et euh, First Majestic Silver euh, à a donné, déjà donné des 25 millions je pense à First Mining Gold mais pour prendre la production d'argent la production le, le métal à argent. Donc non c'est des beaux partenariats et il arrive beaucoup de choses et là cette nouvelle là Eric Sprott prend 2.3 du capital de First Majestic Silver euh, c'est une bonne nouvelle pour euh, les minières canadiennes, dans le fond, c'est ça, le, c'est les minières canadiennes, c'est euh, Eric Sprott euh, qui euh, investit dans, dans des projets qui euh, pensent qu'ils vont fonctionner, donc euh, euh, c'est quelque chose de positif, vraiment, vraiment, donc c'était la première nouvelle. Euh, ensuite de ça... Euh, Bon, ça c'est ça que je voulais vous parler euh, rapidement, j'aurais peut-être dû en parler avant, mais là on va regarder ça, c'est le, le mois le plus dangereux du marché. De nombreux observateurs du marché considèrent que septembre comme une tranquillité avant octobre, tout est. la panique de 1907, le crash de 1929, le lundi noir, de 87, tout s'est déroulé en octobre. Le record euh, d'octobre est si scandaleux, si criminel qu'il a même mérite, ça je l'avais dit dans une autre vidéo, euh, un... Euh, mériter un titre, de l'effet octobre. Mais est-ce vrai? Octobre mérite-t-il vraiment son nom noirci? Aujourd'hui, nous euh, transportons l'accusé au banc, des accusés, euh, l'accusé au banc des accusés, parce que c'est traduit, là, euh euh, interrogeons son dossier, pour prenons de verdict, et là, euh, ce qui est dit, dans le fond, octobre a une mauvaise réputation, mais c'est vraiment septembre qui se trouve être la vraie menace. Euh, L'article parle un peu de ça, je voulais vous le partager, dans le fond, septembre, c'est peut-être le mois de tous les tangers, même si les crashs euh, sont arrivés en octobre, on a ici la la, la palette de crash, et il y, y en a d'autres aussi, il y a euh, 2000, 2000 euh, 2007, c'est arrivé, bah l'automne, dans le fond, là. Pas, pas octobre d'un coup, mais en tout cas, on voit ça de même. Donc septembre, c'est vraiment le mois de tous les dangers. Mais euh, au niveau euh, de l'or, euh, c'est ça. On, on a. Bon ça, ça se trouve être encore euh, l'investissement qui est annoncé euh, par Junior Mining. Euh, c'est vraiment une bonne nouvelle euh, euh, au niveau de, de ce soit 78 millions euh, de placements dans l'or. Mais c'est pas simplement le, le fait qu'il y ait de l'argent qui arrive dans First Majestic, mais c'est euh, que les investisseurs, Eric Sprott, c'est un grand investisseur minier, que euh, Warren Buffett aussi, là, je le sais que c'est pas beaucoup au niveau de son portefeuille, ben euh, Hathaway, mais quand même, ça représente une action qui euh, donne un désaveu à certaines banques, parce qu'il a vendu des banques, et a acheté euh, de l'or via la minière Barry gold, donc une minière canadienne aussi, comme je vous avais dit. Euh, je pense que c'est au niveau du... Malgré que non, il n'y a pas qu'au Canada qu'on peut avoir des bonnes euh, minières qui euh, qui vont profiter de la vague qui s'en vient, qui, qui continue, dans le fond. Mais il y a beaucoup de minières canadiennes qui euh, sont pas encore exploitées. Comme je vous avais dit, je rappelle encore, le Canada on n'a pas euh, les, les banques centrales n'ont pas d'or donc euh, indirectement euh, euh, c'est un investissement pour euh, euh, que les banques centrales si jamais euh, <rire> le jeu au niveau du, du grand reset tout ça, si ça se fait avec euh, euh, une monnaie euh, qui va être euh, adossée à ce que j'ai lu je l'ai mis sur euh, un de mes peut-être bourse technique ou global market la prochaine monnaie pourrait être adossée non, non seulement euh, on ne dit pas à l'or directement, mais que l'or pourrait faire partie de, de, du package, de, de, de la nouvelle monnaie qui pourrait euh, arriver après le grand reset. Parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut, on veut vraiment, euh, euh, ben probablement on veut comme repartir la machine à zéro, parce que euh, tout le monde doit tout le monde euh, au niveau mondial. donc. Il faut partir sur des nouvelles bases. Là, euh, c'est un autre article que j'ai partagé sur mon site euh, qui vient de goldmoney.com. Euh, il est de plus en plus connu que la reprise en forme de V tant annoncée ne se produira pas au-delà d'une reprise temporaire après le verrouillage. Cela étant, la Fed s'est euh, engagé à une inflation monétaire limitée qui mine le, déjà le dollar. On le voit, le dollar est en perte de vitesse. Euh, Là, il y a comme une petite reprise, ça pourrait monter un petit peu, mais je pense que la tendance va continuer à la baisse. Et euh, dans la version pondérée en fonction des échanges continue de baisser. Et puis là, c'est ça, il y avait un graphique. Euh, c'est un peu... Euh, c'est sûr que l'or est en consolidation, ça fait euh, quand même un petit bout. Depuis euh, à août, là, on, on a eu le sommet ici. On est allé dépasser le 2000$, donc on avait cassé l'ancien sommet. Et puis là, on est dans, à, à, on, a, on a dépensé l'ancien le, le, le, le, sommet de, de 2011 et maintenant, on, on, on, on est en consolidation depuis ce temps-là. Donc, lui, sur son graphique, euh, dit que oui, on est prêt peut-être d'un revirement, mais il n'y a pas encore rien qui nous le dit clairement. Mais on sait que l'or fait du surplace depuis euh, un bon bout, donc euh, c'est à suivre. Mais euh, comme je vous dis, moi, je regarde vraiment à long terme et... Euh, de ce que je vous ai dit euh, précédemment, euh, l'or euh, a, a des années glorieuses euh, devant. L'or et l'argent, les orifères et les argentifères ont des années glorieuses à venir. Donc euh, c'est ce que je crois, puis c'est ce que je vous euh, partage dans mes vidéos. Euh, euh, je suis pas quelqu'un qui, qui prêche dans le vide. Je pense, je mets mes mes, euh, mes idées en, en action parce que j'agite. <rire> Des actions, jeu de mots. <rire> des actions, mais ben, d'orifères, d'argentifère. Euh, je vous recommande aussi d'acheter de l'or, de l'argent. Donc, euh, c'est ça. Et euh, ici, euh, là, on va lire ça ici parce que c'est assez important. Les investisseurs institutionnels ont peut-être 0.5 de leur actif investi dans le secteur des métaux précieux. Au sommet de l'or-argent en 1980, les institutions avaient 5 dans le secteur des métros précieux. Depuis lors, cette allocation n'a euh, pas dépassé 1%. Finalement, un mouvement monstre arrive dans l'argent et les stocks miniers, bien que personne ne puisse dire quand se produira. Le catalyseur de cette décision sera de grands investisseurs institutionnels fortunés qui réaffecteront des liquidités du marché boursier en général aux actions minières. Puis là, il parle de l'histoire de Buffett. Je pense que Buffett était un signe avant-coureur de cela. Même s'il n'a acheté qu'une petite quantité de Baringo par rapport à la taille de ses actifs, c'est, euh, comme ici le texte dit, c'est un catalyseur euh, de, de, de ce qui pourrait arriver. Euh, plus euh, le marché de l'or va être euh, en, en euphorie parce que ça va arriver mais ça se fait tranquillement euh, plus les, les grandes institutions d'ailleurs dans First Mining euh, Gold, le, le pourcentage des institutionnels était vraiment pas beaucoup et là on est rendu je pense c'est 14% là. donc euh, oui il y a beaucoup de personnes, des privées, des institutions qui embarquent euh, dans les minières dans l'or. donc euh, c'est un mouvement qui est important euh, à suivre donc euh, euh, ça, ça se trouve être notre côté euh, de, de, de l'article dit notre côté euh, euh, bullish euh, on est en consolidation, ça pourrait encore euh, euh, durer, mais euh, lui dans l'article il dit probablement qu'on pourrait euh, virer euh, on va attendre on va voir euh, ce que les graphiques vont faire mais comme je vous dis, euh, au niveau du long terme il n'y a aucun problème et puis euh, ça c'est un autre euh, article que j'ai trouvé, que j'ai glané, euh, que je vous partage, je l'ai mis aussi sur mon site. J'essaie de mettre les articles que je vais vous partager sur mon site. Pas toujours, ce euh, ne sera pas toujours le cas, mais hein, en tout cas, vous allez sur goldbullmarket.ca et vous trouvez euh, les articles. Euh, sur mon site, euh, la, les réserves d'or mondiales des minières en baissent. Euh, sur ces, je vais vous lire euh, littéralement ce qu'il dit. L'agence de recherche de Standard Poor's Global Market Intelligence révèle que les grands, grandes sociétés minières ont vu leurs réserves d'or économiquement exploitable se réduire durant la dernière décennie. Cela s'expliquerait par, euh, par un déficit de découverte majeure ainsi qu'un changement de stratégie désormais a plus axé sur la préservation des marges que sur la croissance. Donc, en ce moment, on se trouve à avoir euh, des sociét sociétés minières qui voient le ben, la demande en or euh, augmente euh, par les banques centrales et euh, les, les euh, banques centrales et euh, la consommation personnelle euh, en Inde par exemple en Chine en Inde donc euh, on se trouve à être, avoir un déficit en or et surtout en argent aussi l'argent c'est une ressource qui est, épuis qui est épuisable l'or on peut la recycler même malgré qu'il y a beaucoup d'or qui qui, qui, qui s'en va puis qu'on voit plus. Donc, euh, la production d'or et d'argent, euh, euh, il va falloir qu'il y ait de, des nouvelles mines. C'est pour ça que je vous dis, euh, les juniors, euh, pas, pas n'importe quel junior, mais euh, choisir bien ce qu'on qu veut investir dans les juniors, euh, peuvent justement euh, euh, pallier à ce, ces réserves de mon, mondial là qui, qui s'en vont en déclin. Donc, euh, euh, c'est une nouvelle qui est importante, parce que dans le fond, euh, comme je vous dis, euh, je reviens encore sur First Mining Goat, euh, c'est euh, euh, avec 23 concessions, euh, la, la, les réserves d'or, puis il faut comprendre qu'on a 23 concessions dans First Mining Goat, euh, qui se trouve à avoir été fondée par Keno-Meyer, euh, je ne fais presque pas de publicité, <rire> mais ce n'est pas mon but, vraiment pas, vraiment, vraiment pas, euh, parce que je crois vraiment à Minières, à cette minière-là. Euh, donc, euh, First Mining Gold, euh, euh, c'est le projet Spring Pole, qui se trouve être un des plus grands projets non exploités. Il serait le, si euh, ça l'arrive à son terme, comme je crois, parce que dans le fond, on commence à avoir beaucoup d'investisseurs de, de, de, personnels, de, de, de, de, de, de, de, des institutions qui commencent à s'intéresser vraiment au projet, et euh, ça, serait, ça deviendrait une des plus grandes mines du Canada. Euh, c'est pas rien, là. une des plus grandes mines du Canada. Et avec ça, on a un paquet d'autres projets. On se trouve être dans la région de Red Lake, en Ontario. C'est à, à l'ouest de l'Ontario complètement. Donc, euh, non, c'est prometteur. Mais il euh, y a, a d'autres euh, beaux projets là, au niveau euh, orifère et argentifère. Euh, moi, je vous parle de ceux que je connais plus. Donc, euh, ça, c'était sûr. C'est la dernière... Euh, la dernière euh, nouvelle, qu'on a parlé au niveau de Sprott. C'était quand même très, très important. On va finir par les graphiques. Et euh, comme je vous dis, euh, je vais essayer de... Euh, mettre ça plus court, euh, condenser plus, euh, ce qu'on va euh, regarder. Euh. Donc, euh, on s'en va dans les graphiques euh, rapidement, si tout peut bien aller. En ce moment, on se trouve à avoir... Euh, bah alors qu'on se parle, l'or, c'est zéro, ça ne bouge pas. Euh... Les futures sur le Standard Poor, euh, euh, ça se maintient. Là. Euh, au niveau de l'argent, c'est pareil, c'est un petit peu de perte, mais on, de toute façon, ce n'est pas important, comme je vous le dis. C'est au niveau du long terme et surtout ce qui va arriver cet automne. Euh, donc, on va aller voir les indices d'hier, ce qui est arrivé. Euh, au niveau du Standard Poor, on a un, un décrochage. Est-ce que ça va se poursuivre? Euh, on voit très, très bien que la peur est là en ce moment. Euh, donc, euh, je ne sais pas ce qui va arriver au niveau du, ben, des indices. Je parle de Standard Poor's, Nasdaq, euh, Dow Jones, euh, TSX, TSX, ici au Canada, mais euh, non, il se trouve avoir un, un décrochage qui a commencé euh, au niveau du dollar américain, puis là, ça, ça va être à suivre pour cet automne. Est-ce que dans la longue, longue figure, ici, on a eu tout, clos, clos est-ce qu'on pourrait avoir... Le Big One, il y en a qui en parlent en ce moment, là, vu qu'on est pro proche d'octobre, la, la peur est vraiment là. Est-ce qu'on pourrait avoir vraiment un décrochage ou un crash? Là, euh, je vois sur YouTube, plusieurs disent que le crash s'en vient. Euh, peu importe, on est là, on suit ça. Et comme je vous dis, ici, on a un décrochage important et que les mines d'or et d'argent, ou euh, l'or et l'argent, décrochent aussi, passent par effet euh, d'entraînement, euh, c'est pas grave, parce que dans le fond, l'or est vraiment en montée, et la période, comme je vous rappelle encore, est vraiment semblable aux années 2000. Euh, donc, ce qui est arrivé aux années 2000, c'est que le Nasdaq était parti vraiment en fou et... Euh, en, en euphorie et l'or, elle était euh, a connu son plus beau dans ces temps-là. Et lorsque l'or, euh, le Nasdaq commençait à tomber, l'or avait commencé à reprendre et euh, ensuite l'or a pris a eu une course pendant dix ans. Euh, le Nasdaq est tombé jusqu'en 2003. Le ben, Nasdaq les autres indices ils sont, ont repris, mais on est dans une situation très, très semblable. Le dollar américain, lui, euh, c'est ça, euh, a cassé sa, sa tendance ici, mais ça en va vers la baisse. Donc, euh, c'est un peu ça que je voulais, euh, peut-être les minières... Euh, le graphique euh, des or et argent, la lumière d'or et d'argent. Euh, C'est très très beau. On n'a rien à dire. Donc euh, non, euh, tout est beau. Euh, on se revoit très très bientôt. Comme je vous dis. Euh, L'or et l'argent, on est en consolidation. On va voir ce qui va arriver dans les prochains temps. Mais euh, euh, <rire> bel investissement d'Eric Sprott dans First Majestic Silver et par le fait même First Mining Go.